Bonjour et bienvenue dans ce tuto rapido de comptabilité générale consacré à l'enregistrement des écritures comptables de variation des stocks de l'entreprise. Pour illustrer l'enregistrement de ces écritures de fin de période, nous allons prendre un exemple. Une société a procédé à l'inventaire de ses existants en stock à la clôture de l'exercice. Elle a donc inventorié des stocks finales pour les montants suivants. Des marchandises pour 15 000 euros, des matières premières pour 2 000 euros des produits en cours pour 18 000, des prestations de services en cours pour 2 500 euros et enfin des produits finis pour 9 800 euros. Elle a également constaté que la dépréciation de ces stocks de marchandises sont de 3 000 euros fin N et que la dépréciation des produits finis est évaluée à 800 euros fin N. Par ailleurs, les stocks initiaux, autrement dit les stocks inventoriés à la fin de l'exercice précédent, ont donné les Somme suivante, 10 000 euros pour les marchandises et 5 000 euros pour les matières premières. 15 000 euros, 3 500 euros et 7 800 euros, respectivement, pour les produits en cours, prestations en cours et produits finis. Enfin, une dépréciation des stocks a déjà été constatée pour 2 000 euros pour les marchandises et pour 1 000 euros pour les produits finis. Si l'on regarde maintenant comment se traduisent ces existants stocks dans les états financiers de synthèse, bilan et compte de résultats, on va avoir les données suivantes. Dans l'actif circulant du bilan vont se trouver les stocks finales, qui correspondent aux inventaires de fin de période. En conséquence, nous allons retrouver au bilan de fin d'exercice précédent, les montants des stocks initiaux, ainsi que les provisions correspondantes. Ainsi, les postes de stock de l'actif circulant du bilan fin N-1 étaient servis par les sommes suivantes. 5 000 et 10 000 respectivement pour les stocks de matières premières et des marchandises en valeur brute, 15 000, 3 500 et 7 008 pour les encours et les produits finis. Ces valeurs brutes étaient diminuées de la valeur des dépréciations constatées à hauteur de 1 000 et 2 000, soit une valeur nette de 6 800 euros pour les produits finis et de 8 000 euros pour les marchandises. Nous venons de voir qu'au bilan se trouveront toujours les stocks de fin de période. Le compte de résultat va enregistrer quant à lui les variations de stock. S'il s'agit de variations de stock de matières premières ou de marchandises, elles se trouveront toujours dans les charges d'exploitation. S'il s'agit de variations de stock de produits en cours intermédiaires ou finis, elles se trouveront toujours dans les produits d'exploitation, en plus ou en moins. En effet, les postes de variations de stock au compte de résultat sont là pour traduire un stockage et ou un déstockage au cours de la période. Ici, nous voyons que le stock de marchandises a augmenté de 5 000 euros puisqu'il est passé de 10 000 à 15 000 euros, alors que le stock de matières premières a baissé de 3 000 euros puisqu'il est passé de 5 000 à 2 000 euros. On va par conséquent trouver une variation positive de 3 000 euros dans les charges d'exploitation concernant les matières premières. Le stock a baissé entre la fin et le début de l'exercice, cela traduit donc une consommation de 3 000 euros qu'il faut traduire par une variation positive au compte de résultat. C'est pour ça que la variation dans les charges d'exploitation est faite dans le sens stock initial moins stock final. Le principe est identique pour les variations de stock de marchandises. Là ici le stock a augmenté, il y aura donc une variation négative au compte de résultat dans les charges d'exploitation, c'est-à-dire moins 5000 euros correspondant au calcul 10 000 euros moins 15 000 euros égale moins 5 000 euros. Comme nous l'avons dit, les variations de stock de produits en cours et finis vont figurer dans le poste de produits d'exploitation production stockée. En plus si c'est du stockage, en moins si c'est du déstockage. Dans notre exemple, il y a 3 000 euros de stockage de produits en cours, 1 000 euros de déstockage de prestations de services en cours et 2 000 euros de stockage de produits finis. Il en résulte une variation de stock production stockée positive de 4000 euros. Le poste production stockée est ainsi servi par un montant de 4000 euros. En effet, la production stockée se calcule toujours dans le sens stock final moins stock initial. Comme nous allons le voir dans la suite de cette vidéo, l'enregistrement des écritures comptables de variation de stock va nous permettre désormais d'avoir le bilan de fin de période qui soit servi par les stocks de fin de période. Le stock de matières premières fin N à la clôture de l'exercice sera donc égal à 2 000 euros, correspondant à 5 000 euros moins 3 euros qui ont été passés en consommation dans le compte de résultat. Selon le même principe, les encours de production de biens apparaîtront bien pour 18 000 euros, les encours de production de services pour 2 500 euros, les produits finis pour 9 800 euros. Et enfin, le stock de marchandises fin N sera de 15 000 euros au bilan. Enfin, la colonne dépréciation sera servie pour 800 et 3000 fin N afin que les stocks de produits finis et de marchandises soient respectivement en valeur nette de 9000 et 12000 euros. Il faut retenir que la valeur des stocks finales se trouveront toujours à l'actif circulant du bilan puisqu'il représente la valorisation des existants en stock à la clôture. Le compte de résultat enregistre quant à lui les variations de stocks. S'il s'agit de variations de stocks de marchandises ou de matières premières elles se trouveront dans les charges d'exploitation du compte de résultat, en plus ou en moins. S'il s'agit de variation de stock de produits en cours, prestations de services en cours, produits intermédiaires ou finis, elles se trouveront dans le poste de produits d'exploitation, production stockée. Je vous invite à visionner deux vidéos spécifiques que nous avons produites sur ce sujet. Il s'agit de la vidéo « Production stockée » et de la vidéo « Variation des stocks dans les charges ». Dans une prochaine vidéo, nous verrons l'enregistrement des écritures comptables qui traduisent ces mouvements. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné ce tuto et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.